Pendant ces trois années de lutte, nous avons convergé avec toutes les causes sœurs qu'importe leur forme de lutte. Aujourd'hui, alors qu'aucune de ces luttes n'est résolue, nous vous appelons à converger avec nous, comme nous l'avons fait avec vous. Nous souhaitons unir nos voix et faire converger nos colères dans un même cortège, parce que les luttes sont les mêmes et que l'ennemi est le même. Pendant ces trois années, nous avons engagé des actions politiques affichage, distribution de tracts, signatures pour le RIC, manifestations, tenues hebdomadaires de notre assemblée populaire. Pendant ces trois années, nous avons réalisé des actions artistiques ateliers pancartes, réalisation et impression d'affiches en sérigraphie, création visuelle, expression artistique engagée, documentaire. Pendant ces trois années, nous avons fait des actions directes libération de payage, réappropriation de l'espace public actions de réduction, réquisition de lieux, prélèvement à la source. Pendant ces trois années, nous avons convergé pour les retraites, contre les emplois précaires, contre la réforme du chômage, pour soutenir les professions en lutte, soignants, pompiers, enseignants, etc. et pour soutenir les alternatives de vie ou culturelles qui rejoignent nos revendications de justice sociale. Pendant ces trois années, nous avons convergé sur des causes citoyennes, dénonçant les ultra-riches, défendant les minorités, pour réclamer la justice fiscale. Pendant ces trois années, nous avons convergé pour le climat, pour le bien-être animal, contre la PAC et pour la réappropriation des terres, parce que nous demandons la justice climatique. Pendant ces trois années, nous avons convergé pour nos libertés, loi sécurité globale, confinement, antipasse, pour fêter la commune, pour défendre le pouvoir au peuple. Appel des colères, trois ans de colère, unissons nos voix, nos colères et nos cortèges.